Nous en sommes donc à la période de questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour Monsieur le Président. Les élèves sont en difficulté. Le sous-financement du système d'éducation a un impact sur les enfants directement avec trop d'élèves par classe, moins de soutien dans les écoles et les niveaux d'angoisse sont au maximum. Rien de tout cela n'est normal. Est-ce que le Premier ministre veut nous expliquer en quoi 66 dollars par élève va répondre aux problèmes majeurs engendrés par leur sous-financement chronique Ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, nous sommes fiers d'augmenter le financement de 693 millions de dollars. C'est une hausse de 10, 10 pour les conseils scolaires depuis quatre ans. Nous regardons tout le budget du ministère, une hausse de 27 par rapport au maximum euh, de la première ministre Kathleen C'est un investissement dans nos écoles financées publiquement. Nous venons donc de nous engager à recruter 1 000 personnes, 1 000 enseignants additionnels pour euh, la littératie, les mathématiques, les lecture. Je sais que l'opposition les, les, les va voter contre ces mesures, mais ils ont leur cause aujourd'hui de voter pour notre budget et pour no notre nouveau plan pour améliorer les écoles et pour demander plus de conseils scolaires et pour viser à ce que l'éducation améliore les rendements en lecture mathématique. La littératie. Le financement annoncé aujourd'hui n'est même pas euh, au rythme de l'inflation et cela ne règle pas la question des trois années de perturbation pendant la pandémie. Donc, s'ils n'investissent pas au, dans les élèves et dans leur avenir, que font-ils Ils, ils micro-gèrent les conseils scolaires. Ils disent que les écoles communautaires sont des actifs immobiliers et ils introduisent de nouveaux frais. C'est ce qu'ils font. Au Premier ministre, s'il ne va pas investir dans les écoles, est ce qu'il est ce qu'il va au moins éviter, est ce qu'il va au moins éviter de leur imposer les factures pour les responsabilités du ministère de, de les, des soins de santé, au logement, à l'éducation, l'opposition défend le statu quo, ils défendent le statu quo alors que nous pouvons faire mieux pour nos enfants et ils méritent mieux dans nos écoles. Nous avons déposé un projet de loi fondé sur euh, le renforcement des, des normes, sur créer plus de responsabilités pour faire participer les parents. Qu'est-ce qui est tellement mauvais dans tout cela pour la, la, la chef de l'opposition officielle Pourquoi ne pas aligner euh, notre travail sur euh, les résultats des élèves Pourquoi ne pas accélérer la construction d'écoles ou accréditer plus rapidement les enseignants Pourquoi ne va ne pas veiller à ce que les enseignants soient mieux formés pour la littératie, les mathématiques et l'éducation des enfants en difficulté. Nous allons, nous, défendre les, les enfants. Que va faire l'opposition? Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement va assumer ses responsabilités? Cinq ans, cinq ans, le statu quo. Le statu quo, en fait, c'est leur affreux bilan. C'est la même rengaine de ce ministre et de ce gouvernement depuis des années. Et ils sont tellement déconnectés. Ils micro-gèrent les municipalités. Ils démantèlent idéologiquement les soins de santé publique. Et maintenant, ils prennent le pouvoir. Je ne connais aucun enseignant ou aucun parent qui fait confiance à ce gouvernement pour ce qui est de la qualité de l'éducation à l'Ordre. Regardez l'état de l'éducation dans cette province. Maintenant, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre, mais nous le voyons chaque jour. Au premier ministre, son plan va forcer le licenciement d'éducateurs et d'enseignants dans toute la province. Il va faire marche arrière et faire les investissements dont les enfants ont besoin pour réussir. Prenez place, s'il vous plaît, euh, ministre de l'Éducation. Il est quand même ironique. Nous reconnaissons que depuis les dernières élections, les néo-démocrates les ont perdu euh, 300 000 voix. Donc, en, pour ce qui est de la confiance euh, du public, nous avons un mandat pour améliorer le système d'aide euh, d'éducation publique. Nous avons 83 députés. La population fait confiance à notre Premier ministre, à notre parti, pour défendre les en, enfants et les parents. Nous, nous augmentons 2 000 travailleurs de première ligne dans le système d'éducation. Nous mettons l'accent sur les fondamentaux afin que les enfants aient les compétences dont ils ont besoin pour réussir à long terme. M Monsieur, Monsieur le Président, le, la députée d'en face parle de santé mentale. Dans son budget, nous avons augmenté de 500 plus de 100 millions de dollars. C'est une hausse importante pour aider les élèves à réussir nous allons continuer de pousser des réformes et exiger mieux pour les élèves et les enfants de la province. Euh, question suivante, chef de l'opposition officielle. Merci à monsieur le président. Jeudi dernier, le bureau de l'ombudsman a publié leur dernier rapport sur les agences euh, du bien-être des enfants. Nous avons entendu parler de Misty, une fille autochtone de 13 ans du nord de la province qui a plusieurs reprises a été porté disparu dans une maison gérée par Johnson Family Services, un fournisseur privé. Ils, étaient, ils ont fait preuve de manquement vis-à-vis -vis de leurs responsabilités à Misty. L'Ombudsman a fait 58 recommandations, dont 31 pour les services pour l'enfant Johnson. Que fait le Premier ministre que, que va faire le Premier ministre pour répondre aux recommandations de l'Ombudsman Monsieur le ministre, merci à la collègue pour la question. Soyons clairs, il n'y a pas de place dans le système pour les personnes, entités ou organisations qui, à, à mauvaise escient ou indirectement, nuit au bien-être des enfants, chaque enfant a, a, a le droit de vivre en paix et en sécurité. Je suis donc uh, ravi de pouvoir dire que tous les trois organismes au centre du rapport de l'ambassadeur Nord accepté toutes les 58 recommandations. Uh, il est essentiel que, même, même s'il faut mettre en œuvre rapidement ces 58 recommandations afin que cela ne se reproduise jamais, aucune de ces recommandations n'est adressée au ministère des... à mon ministère. Néanmoins, nous allons nous en servir pour informer notre travail de reconception du système des, du bien-être des enfants dans toute la province. Au premier ministre, c'est une question très importante. Misty a été portée disparue sept fois euh, lorsqu'elle était euh, sous la garde de Johnson Family. Le personnel a une, a une une fois attendu quatre heures avant de, de signaler son, son absence au service policier et de, le résultat, elle a été portée disparue pendant 19 jours. 19 jours, l'Ombudsman a trouvé qu'il y avait des manquements en ce qui concerne les soins de, de cette fille et avec des manquements en ce qui concerne les documents et les, la formation Johnson Family Services a, a été un échec à la, à, total pour Amnesty. au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ces fournisseurs privés, dont la négligence est documentée, ont le droit de fonctionner dans cette province. Les événements soulignés dans le rapport d'Ombudsman sont totalement inadmissibles il y, a, il y aura zéro place, zéro tolérance pour ce genre d'agissement. Chaque enfant, chaque jeune de la province mérite un, un foyer sûr et bienveillant, public ou privé. Les organismes ont accepté toutes les 58 recommandations mais nous allons veiller à ce que toutes les 58 recommandations soient mises en œuvre rapidement afin que cela ne se reproduise jamais pour un seul enfant de la province. Et sous le leadership de notre Premier ministre, dès le premier jour, aucun enfant, aucun jeune ne sera abandonné. C'est notre promesse. Dernière question complémentaire. Le ministre parle de zéro tolérance. Pourquoi est-ce que cette Johnson Family Services continue d'exister de travailler dans cette province. Encore une fois au Premier ministre, c'est clair que les fournisseurs privés comme Johnson Family Services ne, ne satisfont pas aux besoins complexes des enfants en difficulté. Les circonstances de la vie de l'ont mise à, à risque. Euh, L'enquête sur les filles tuées et, autochtones tuées et disparues ont souligné l'importance de protéger les enfants autochtones de l'exploitation, mais apparemment ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement et ce premier ministre. Comment est-ce que le premier ministre va veiller à ce qu'il y ait des ressources pour les communautés dans le nord de la province pour offrir des services culturellement appropriés afin que des enfants comme Misty puissent recevoir euh, le soutien et la protection dont euh, ils ont besoin afin que chaque enfant, chaque enfant, que chaque enfant mérite. Merci. Prenez place. Monsieur le ministre, je remercie la députée pour la question et comme je le disais tout à l'heure, le, les événements décrits dans le rapport sont inadmissibles. Et Monsieur le Président, je tiens à souligner que encore la semaine dernière, j'étais dans le nord avec le ministre des Affaires autochtones et avec mon collègue de Curitnam pour signer une entente de coordination à l'appui de l'exercice de, de la juridiction qui leur donne une juridiction en ce qui concerne les services aux enfants et aux jeunes. Encore une fois, je le dis, nous avons veillé à ce que les services fournis le, le, le, soient sûrs c'est le fruit de plusieurs années de négligence sous l'ancien gouvernement. Les néo ont avaient l'occasion d'agir, mais ils n'ont rien fait à l'Ordre. No, sous notre gouvernement, sous ce premier ministre, nous veillerons à ce qu'aucun enfant, aucun jeune ne soit abandonné à l'Ordre. Question, question suivante, député de Kiwit Nunn. M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, l'Ombudsman a publié un rapport concernant les manquements de trois organismes pour protéger une fille autochtone qui a été portée disparue à plusieurs reprises lorsqu'elle aurait dû recevoir des services supervisés. Cette jeune femme, été victime de ces agissements, alors qu'en principe elle était sous la garde de ces organismes. Que fera ce Premier ministre pour demander des comptes à ces organismes de bien-être des enfants? Les preuves montrent qu'ils ne font pas leur boulot. Monsieur le ministre, merci pour la question, Monsieur le Président. Très clairement, les événements décrits dans le rapport de l'Ombudsman sont inadmissibles. C'est très clair. Et comme je l'ai dit, chaque enfant, chaque jeune de la province a besoin d'être dans un cadre sûr et bienveillant, sous garde ou pas. Le rapport de l'Ombudsman va nous aider alors que nous entamons la refonte du système des biens, du, du bien-être des enfants. Soyons clairs, aucun enfant, aucun, aucun jeune de la province euh, sera l'objet de, de négligence. Nous allons nous battre pour eux et elles tous les jours pour veiller à ce que les responsables rendent des comptes. Question complémentaire. Il faut fermer Johnson Family Service, car ce sont les enfants qui uh, paient la note avec leur vie lorsque vous n'agissez pas lorsque vous vous limitez à de belles paroles. Le système de protection des enfants répond aux crises au lieu de s'attaquer aux racines du mal. Il faut ce que les familles restent saines et entières. Il faut mettre l'accent sur les facteurs de la crise, le logement, le bien-être, la sécurité alimentaire, la pauvreté. Que propose ce gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations importantes de l'Ombudsman Prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, les trois organismes impliqués ont accepté toutes les 58 recommandations du rapport de l'Ombudsman et nous veillerons à ce que les recommandations soient mises en œuvre rapidement afin que cela ne se reproduise jamais pour aucun enfant ou jeune. C'est pour cela que le, la reconception euh, ou la modernisation du système est en cours, nous consultons, pour que cela ne se reproduise jamais à aucun autre jeune ou enfant, y compris euh, surveillance dans toute la province. Encore une fois, c'est le fruit de la négligence des anciens gouvernants qui n'ont rien fait. Opposition officielle à l'Ordre, nous allons travailler chaque jour pour protéger chaque enfant et jeune de la province. Nouvelle question, député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La région de Waterloo accueille Certains des chercheurs en, science, en technologie de la science, c'est un lieu absolument formidable pour les entreprises et qui veulent se construire, se développer. Il y a une forte expertise. Nous accueillons de nombreuses institutions pour postsecondaires très respectées. Ce secteur est essentiel pour des solutions innovantes et c'est aussi essentiel pour la compétitivité de notre économie. Notre gouvernement doit faire preuve de soutien à ce secteur afin que l'Ontario reste chef de file en, en technologie de la santé pour créer encore plus d'emplois. Que fait notre gouvernement pour nourrir l'innovation dans le secteur des technologies de la santé? Merci, Monsieur le Président. Je remercie notre député absolument formidable de Kitchener-Conestoga pour la question et pour nous avoir reçus dans la région de Waterloo. J'étais accompagné du ministre des Collèges et des Universités, le ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Nous avons fait une annonce absolument importante à l'Université de Waterloo, 7,5 millions de dollars pour construire une, une plateforme d'innovation à l'Université de Waterloo. Ces étudiants formulent les meilleures idées. Ils ouvrent de nouvelles voies en matière de sciences de la vie. 3, 3 milliards de dollars d'investissement dans ce secteur ici en Ontario. Nous sommes absolument un chef de file dans le pays et même dans le monde. Dans le domaine des sciences de la vie, des, de nombreuses entreprises veulent s'implanter en Ontario. Quand nous avons les meilleurs étudiants. Euh, du monde entier, ici en Ontario. Dernier, euh, question complémentaire, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci au Premier ministre pour la, la réponse à cette annonce. C'est une excellente nouvelle. Cela va créer de bons emplois bien rémunérés. Cela va attirer de nouveaux investissements. Ça va. Euh, renforcer le profil de notre région en tant que leader en matière de technologie et d'innovation sous le leadership du Premier ministre, cet investissement est l'un des gestes posés par le gouvernement pour bâtir un Ontario, un Ontario avec une économie résiliente pour aujourd'hui, pour l'avenir. Il est essentiel que le gouvernement continue de penser à l'avenir en adoptant ces innovations pour le secteur de la santé aux besoins du marché. En quoi est-ce que ces investissements participent de notre stratégie élargie pour développer des solutions innovantes pour améliorer la vie de, vie de tous les Ontariens? Monsieur le Président, je remercie le député encore une fois pour cette question. Lorsque nous nous sommes rendus à Kitchener-Waterloo, l'une des régions en croissance en Ontario, Monsieur le Président... Nous étions présents pour appuyer la stratégie de sciences de la vie qui est une première depuis des décennies et qui va servir en tant que ligne directrice mondiale en termes de sciences de la vie. Comme nous le disons, nous ne créons pas des emplois, mais nous améliorons des environnements afin d'investir pour les entreprises. Il y a eu plus de 3 milliards d'investissements par les entreprises, 250 emplois qui ont été créés, des centaines de mètres carrés pour un établissement qui a été construit. Vous avez entendu d'AstraZeneca 500 emplois. Quelle annonce excellente. Et maintenant, il va y avoir 300 emplois additionnels qui vont être créés. C'est simplement pour citer quelques exemples. Ils, sa ils savent que l'Ontario, c'est la meilleure province pour investir. Nous avons réduit des formalités administratives et inaudible. Merci beaucoup. Député de Sudbury, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Maison, maison collègue, c'est un, une maison palliative. J'ai rencontré le PDG et j'ai été surpris d'apprendre que cette, euh, ce refuge dépend de dons pour survivre. Julie s'inquiète parce que le budget provincial n'a pas préciser des investissements dans ce secteur pour la province, Elle a dit qu'il est, le temps est venu afin que ce secteur palliatif soit reconnu en Ontario parce que nous offrons des services primordiaux. Et je pose cette question, est-ce que le premier ministre va finalement reconnaître l'importance de ce secteur et va finalement financer ses établissements comme celui-là? Vice Première ministre et ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Le député de l'opposition a raison lorsqu'il parle de l'importance et la valeur des soins palliatifs de la province de l'Ontario. Dans le projet de loi Votre Santé de 2023, nous avons souligné et mentionné nos priorités en termes de soins palliatifs en Ontario, parce que nous le savons comme un élément important dans le réseau de la santé dans notre budget de 2023, nous allons élargir les soins palliatifs en ce qui a trait aux ressources aux, aux services. Dans la collectivité, il va y avoir 22 nouveaux lits qui vont être ajoutés sur ceux qui existent déjà. Il est clair que les services palliatifs sont importants et sont des partenaires pour notre système et nous allons continuer à, les invest à investir dans ce secteur de manière adéquate, complémentaire. Merci, M. le Président. Ce centre doit lever 1,6 million de dollars annuellement pour continuer à offrir des services. 1,6 million de dollars, ce n'est pas pour des services de rayon X, c'est plus pour la préparation des aliments, les outils d'entretien de, et de nettoyage. Imaginez-vous que pendant des mois, les résidents ne peuvent pas bien se nourrir. Et le mois dernier, le centre dépendait de banques alimentaires pour nourrir leurs résidents. C'est une honte, M. le Président. Ce n'est pas normal et c'est... Intolérable. Ma question, est-ce que le con gouvernement conservateur va augmenter le, le, les financements afin que ce type de centres ne doivent pas dépendre de dons de banques alimentaires afin de nourrir leurs patients? Merci. Ministre de la Santé, les, le secteur palliatif sont intégral et représente un acte un atout pour nous, nous avons eu le plaisir de participer dans plusieurs événements dans ce secteur et en le faisant, nous avons toujours été à la hauteur pour appuyer ce, ce secteur. Dans ma circonscription, le centre Beth Bethlehem a été fondé par une personne et ce centre est en chef de file dans la région de Pire. Nous le faisons parce que nous voulons restituer l'argent dans le secteur, dans les collectivités, évidemment, nous allons continuer à appuyer ce secteur des soins palliatifs tout en ayant le soutien de ces organismes qui dessert les commettants Député de Elgin, middlesex London. Merci. Inaudible. Je veux remercier le ministre d'avoir visité ma circonscription hier dans la ville de London. C'était un plaisir de voir plusieurs secteurs de la fabrication qui ont annoncé leur expansion. Ce secteur a a employé plus de 666 000 travailleurs, et c'est pour cette raison que nous avons adopté des étapes pour l'avancement, tout en continuant à faire croître l'économie en créant des emplois durables. Afin de rester concurrentiels, ces entreprises ont besoin d'un gouvernement qui va travailler en, colla en collaboration avec eux. Est-ce que le ministre peut nous dire encore une fois comment est-ce que le gouvernement appuie ce secteur de la fabrication et euh, l'expansion, dans ma circonscription, de Linden ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du commerce. Merci aux députés pour cette question et cette visite. Hier, nous avons présenté 14 millions de dollars en investissement de deux entreprises dans sa circonscription. Une entreprise qui construit des... Des équipements importants et ils ont investi des milliers de dollars pour la construction d'un établissement qui est en construction et va permettre de créer des milliers d'emplois. Nous nous sommes rendus à Saint-Thomas. Il y a une association qui fait de la fabrication des, de parties d'automobiles de, et ils ont investi plusieurs milliers d'argent. Pour élargir leur établissement et créer 65 nouveaux emplois excellents. C'est ainsi que nous appelons le secteur de la fabrication ontarienne. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Lorsque le gouvernement libéral précédent avait annoncé que l'économie allait changer en production de biens et en. En d'autres productions, plusieurs emplois ont été éliminés de la province. Cependant, grâce à notre gouvernement, nous avons pu ramener ces emplois dans la province et ces programmes changent la donne pour la création d'emplois en Ontario et le secteur de la fabrication. Et le temps est venu que les entreprises, les familles, reçoivent le soutien qui leur est dû. Est-ce que le ministre peut nous dire? Que faisons-nous en tant que gouvernement, comparativement au gouvernement précédent, afin d'appuyer la croissance des entreprises et la création à long terme d'emplois ministre du Développement économique Depuis que nous sommes élus, nous avons adopté plusieurs mesures afin de créer un environnement, comme le premier ministre Ford l'a dit, afin de créer 600 000 nouveaux emplois en Ontario. Mais, Monsieur le Président, nous, nous avons pu le faire sans avoir reçu l'aide ou le soutien des libéraux et des néo-démocrates. Pensez au fait qu'ils ont voté contre chaque mesure que nous avons proposée afin de créer des emplois et aider des familles. Ils ont voté contre chaque bonification du secteur des métiers spécialisés pour préparer les, en les, les, les travailleurs pour les emplois de demain. Ils ont voté contre les infrastructures, les investissements, que ce soit pour les autoroutes les... et d'autres constructions. Ils vont voter contre la réduction d'imposition pour les familles afin d'économiser de l'argent. Ils ont voté contre chaque initiative en termes de logement afin que les gens puissent avoir accès à ce logement. Ils ont voté à chaque fois que nous avons réduit les taux, les tarifs de l'énergie. À l'ordre, question suivante, député de windsor West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Selon l'association Feed Ontario, les banques alimentaires sont utilisées à taux élevé. Il y a eu une euh, utilisation de plus de 42 durant les trois dernières années et cela a augmenté pour ceux qui sont en chômage depuis 2018, depuis l'élection du gouvernement conservateur. Les enfants, un enfant sur cinq, vit en pauvreté et ce sont des bénéficiaires d'aide sociales. Les gens dans ma circonscription sont confrontés à des défis pour trouver des denrées alimentaires pour eux et leurs famille. Cela n'est pas normal. Est-ce que le premier ministre veut s'engager à doubler les tarifs de POSPH et de la d'arrêter la légifération de la pauvreté. Ministre des Finances. Réponse. Merci, Monsieur le Président, au, à la députée de l'Opposition. Il est clair que plusieurs personnes sont confrontées à des difficultés dans la province. Nous comprenons que les contribuables font face à des pressions, et c'est pour cette raison que nous avons agi rapidement l'année dernière afin d'améliorer les coûts de la vie pour plusieurs. Nous n'avons pas attendu, mais reconnaissons d'autres choses. Reconnaissons le ministre de l'Énergie qui a réduit les tarifs de l'énergie afin que les gens peuvent permettre, à, peuvent se permettre à payer les coûts d'électricité. Reconnaissons le ministre, la ministre des collèges et des universités qui a gelé certains frais de scolarité afin que cela soit abordable. Félicitons le ministre de l'Éducation qui a offert des, euh, des services de garde d'enfants à travers tout la, toute la province afin que les gens peuvent euh, trouver un endroit où mettre leurs enfants. Euh, intervention du Président, je veux vous dire qu'il y a eu une alarme qui a été déclenchée dans le sous-sol et qui est sujet à une enquête et je voulais partager cela avec vous. Redémarrer la pendule complémentaire. C'est une honte que le ministre a pris la parole en félicitant son gouvernement. Alors, que le député de Sudbury a parlé des services hospitaliers, on euh, doit utiliser des banques alimentaires. Entre janvier 2022 et septembre, le taux d'utilisation a augmenté à plus de 22%. Une personne sur trois n'a jamais dû utiliser les banques alimentaires auparavant. Et ces banques alimentaires sont préoccupées qu'elles ne pourront pas répondre à toutes les demandes. C'est une crise sans précédent. Cela n'est pas normal. Et après cinq ans de gouvernance, le gouvernement devrait avoir honte de cela et de tout. Élevé de gens vivant en pauvreté. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quand, pourquoi est-ce que ses membres et lui ont applaudi leur politique alors que plus d'Ontariens vivent en pauvreté sous leur surveillance? Ministre des de Finances. Monsieur le Président, peut-être que la députée de l'opposition peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appuyer aucune mesure que nous avons proposée de, cette côté, de ce côté de la Chambre afin de réduire les coûts de la vie pour plusieurs ontariens et les ontariennes. Il est sans doute que beaucoup de gens sont confrontés à des difficultés et c'est pour cette raison qu'ils doivent qu vont trouver du soutien à travers la taxe du carbone. Vous savez ce que ça cause, Cette taxe de carbone ça augmente les coûts des denrées alimentaires, augmente tous les coûts de la province. L'inflation a diminué à 4,2 Auparavant, c'était à 5,2 Et quand même, c'est beaucoup trop élevé. C'est pour cela que nous avons adopté des actions. Auparavant, nous continuons à le faire et nous allons continuer à faire cela pour aider les Ontariens. et les ontariennes à l'ordre. Prochaine question. Député de Beaches S. York, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir, comme d'habitude. Ma question, merci, M. le Président. Ma question, c'est pour la ministre des Infrastructures. La place Ontario a été créée pour réaffirmer notre identité en tant qu'Ontarien et Canadien. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de souvenirs d'avoir utilisé ce, cet espace qui est un espace merveilleux pour créer d'autres euh, souvenirs avec euh, nos familles, nos proches, incluant les, la vie naturelle, les, les, les, les, les oiseaux, et toute la beauté de cet endroit. Que s'est-il passé à la Place Ontario? Ce, cet endroit va, créer, va être transformé en station thermale Autrichienne. Est-ce que le ministre la ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle croit que ce projet d'aménagement privé de stations thermales représente l'identité ontarienne? Réponse, adjoint ministre associé. Adjoint parlementaire plutôt et député de Scarborough-Rouge Park. Monsieur le président, nous adoptons des mesures afin que la Place Ontario soit en chef de file et une destination primordiale pour des événements familiaux et l'accès au bord de l'eau. Une fois que ce projet est achevé, cet endroit sera disponible. 365 jours et sera aussi disponible pour les visiteurs. Ce projet va créer 5000 emplois en construction. et environ 2 emplois à long terme. J'ai hâte euh, de faire cette annonce avec le premier ministre cet après-midi. À l'ordre. Complémentaire. Euh, député de Beaches, S. York. Ontario est prêt pour les affaires, comme nous le savons. Nous voulons appuyer l'économie locale et être une destination primordiale à travers le monde entier. Je suis d'accord qu'il faut créer des endroits touristiques, mais cependant cela doit être abordable, abordable et accessible et représente notre identité en tant qu'Ontariens et ontariennes. Cela... Je, je, je me pose la question. Pourquoi est-ce que cette décision a été adoptée? Ma question. au oh, à l'adjoint parlementaire, puisque la ministre n'est pas présente. N'est pas présente. Intervention du président, je vais vous euh, aviser de ne pas faire des commentaires vis-à-vis -vis de l'absence de, de la ministre. Ma question à la ministre. Quelle sont les autres options qui existent en termes de projet d'aménagement pour la place d'Ontario a été envisagé par le gouvernement avant d'accepter ce projet de terme pour la station thermale. Et pourquoi est-ce qu'aucune entreprise canadienne ou ontarienne a été considérée pour ce projet? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Le projet de réaménagement de la place d'Ontario est une opportunité sans précédent qui va permettre de bonifier cet endroit et de permettre d'avoir accès à des avantages touristiques et économiques pour la province. Le gouvernement précédent a laissé cet endroit dans un état néfaste et de négligence. Et ils ont abandonné ce, cet endroit parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, de plomberie et d'autres enjeux. Notre gouvernement va réanimer cet endroit afin qu'il devienne un, un endroit primordial et de destination touristique pour tous et toutes à admirer et s'en réjouir. Arrêtez la pendule. Je veux informer à la chambre que l'alarme incendie a été éteinte et que tout va bien. Prochaine qui est la pendule prochaine question député de Berrynesville. Merci monsieur le président. Ma question c'est pour le ministre de l'Éducation. Je le remercie d'avoir visité la circonscription de Barry Innesville. Il a entendu directement plusieurs parents, comme Lynn, qui est une mère travailleuse, qui a fa cinq enfants et qui est aussi fidu fiduciaire local. Il a entendu qu'il faut se concentrer sur l'enseignement. L'apprentissage des compétences pour des métiers importants qui va permettre aux enfants de réussir dans les salles de classe, mais aussi dans l'économie moderne d'aujourd'hui. Pendant que notre gouvernement continue à moderniser le contenu des cours et offre des investissements historiques, nous devons nous assurer que le leadership aussi soit disponible et continuer à refléter les priorités qui vont servir l'intérêt des élèves. Donc, je vais poser cette question non seulement pour les élèves à Barrie-Innesville, mais aussi pour tous les élèves en Ontario. Sur quoi est-ce que nous allons nous concentrer pour renforcer ce système de l'éducation? Réponse? Merci à la députée pour cette question. Je sais qu'en tant que nouveau parent, c'est important pour elle, alors nous voulons nous assurer que les familles ne doivent pas continuer à se conformer au statu quo et, et s'attendre à mieux de notre gouvernement. Nous allons entamer cela en, en, en, en continuant à investir 693 millions de dollars l'année. Tout en recrutant des enseignants qualifiés en termes de littératie et mathématiques, nous allons continuer à reformer ce système. Et dans le cadre de ce plan, nous voulons nous assurer que les conseils scolaires doivent aussi refléter les priorités des parents qu'ils représentent. Il faut se concentrer sur les normes de base, sur le renforcement. Des compétences de base, la lecture, la littératie, la li les mathématiques, nous sommes prêts à le faire et à travailler avec les conseils scolaires complémentaires. Je remercie le ministre pour cette réponse. Et c'est encourageant de voir que notre gouvernement est concentré sur le rendement des élèves dans plusieurs secteurs. En termes des élèves et leur rendement, leur performance dans les écoles, nous sommes tous d'accord qu'un qu enseignant important change la donne dans les salles de classe. Et je pense. À mon enfance, plusieurs enseignants, Madame G, Madame Karen, qui ont créé des liens étroits avec les élèves et ont enseigné des compétences critiques et essentielles. Afin de continuer à réussir, il faut en tant que gouvernement de s'assurer que les enseignants et les enseignantes soient équipés de compétences. Pour changer le monde. Je veux poser la question au ministre. Est-ce qu'il peut nous en dire davantage? Comment est-ce que notre gouvernement appuie le système éducatif afin que les enseignants et les enseignantes soient préparés pour les besoins à l'avenir? Merci pour cette question. Comme le premier ministre l'a dit, nous avons les meilleurs éducateurs et éducatrices du pays. Nous sommes fiers de leur travail. Nous voulons les préparer pour la réussite. Et actuellement, nous voulons remédier à un problème en ce qui il n'y a aucune exigence afin que ces conseils scolaires puissent travailler ensemble pour créer des exigences de base. Nous allons appuyer la santé mentale, l'éducation spécialisée, le leadership, la promotion de la littératie et aussi en termes de compétences mathématiques. C'est ce que représente l'enseignement moderne et aussi nous allons réduit le temps en moitié en termes de délai pour être accrédité. Nous allons accélérer cela et nous allons créer une politique de tolérance zéro en termes de crimes contre les élèves pour s'assurer qu'il y ait des interdictions à long terme contre ces enseignants. Prochaine question, député de Hamilton-Mountain. Merci, ma question s'adresse au premier ministre. Le 1er avril, le ministre des Services à l'Enfance a coupé des fonds pour... Ce qui a trait au programme infirmier, surtout pour des, en, des familles qui ont besoin de soutien spécialisé pour leurs enfants. Ces coupes ont eu des impacts sur des centaines de familles qui ont des enfants très fragiles dans la province. Ces compressions se sont produites sans avertissement ni plan de transition qui ont été offerts à ces familles, c'est intolérable et doit être réinstitué immédiatement. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que ce financement essentiel a été réduit, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun plan de transition pour ces familles et comment son gouvernement va remédier à cette situation? Réponse vice-premier ministre et ministre de la santé. Vous savez, Monsieur le président, c'est un plaisir de parler de cela il y a eu une annonce le mois dernier à Hamilton, à l'hôpital McMaster pour les enfants. C'est un programme pilote de trois ans qui a été célébré, félicité par les familles, les cliniciens, parce qu'ils comprennent que les enfants ayant des besoins spéciaux font face à des défis, que ce soit en santé mentale, comportementale, développementale Et avec ce programme, cela va connecter tous ces soins spécialisés qui sont importants et critiques pour les familles à plusieurs hôpitaux, à Milton, à Toronto et à l'hôpital de l'Est de l'Ottawa pour les enfants. Nous avons hâte de ce programme et je l'ai déjà dit, si ce programme de trois ans, un programme pilote, réussi, alors cela va être bénéfique à tous. Complémentaire, l'une des familles, Nicole, sa fille, Alexa, reçoit des fonds, des subventions de, de plusieurs ministères et elle reçoit des soins intensifs au domicile qui sont tellement importants. Il y a eu des écarts dans les services et c'est sa mère qui doit combler ces écarts. Les ministères ne travaillent pas ensemble et Alexa fait face à une situation critique. Sa famille ne doit pas gaspiller du temps en essayant de trouver une solution avec ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre peut s'engager afin de s'assurer que les ministères peuvent travailler collaborativement afin de trouver des solutions à long terme pour les familles qui ont des enfants fragiles sur le plan médical afin de recevoir des soins quand et là où ils en ont besoin? ministre de la Santé. Je suis certaine que la députée a connecté ses familles à l'hôpital de McMaster afin d'avoir accès à ce programme vers le bien-être des enfants. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ce Qu'a demandé les cliniciens? Il y a une, des investissements de milliards de dollars pour ce programme pilote de trois ans avec ces organismes. Et vous savez, nous travaillons plus étroitement avec les ministères du ce gouvernement comparativement auparavant. Et c'est pour cette raison que nous voulons offrir des programmes pour les familles. Ce n'est pas une question de financement ou d'organisme, mais... C'est une question de travail collaboratif interministériel afin de s'assurer que ces familles ne doivent pas être confrontées à cette difficulté pour prendre soin de leurs enfants. À l'ordre, arrêtez la pendule. Député de Mountain, Mountain à l'ordre. Député de Brampton Nord, à l'ordre. Pour démarrer la pendule, prochaine question... Député de Kingston et Monsieur le Président, si nous croyons qu'il y a une crise de logement, est-ce que nous ne devons pas planifier pour une croissance intelligente? J'ai des préoccupations par rapport à ce qui a été proposé. Je cite que ces municipalités ne vont pas être exigées de démontrer les besoins d'expansion. Ce gouvernement continue à, augmenter, à encourager ce problème sans penser à l'abordabilité, que ce soit les coûts pour les projets d'aménagement qui sont requis ou les coûts à long terme pour exemple, habiter dans ces étalements urbains. Par exemple, le fait de dire de réduire les, les nombres d'heures de transport commun, cela n'a pas été mentionné dans cette déclaration provinciale. Alors pourquoi est-ce que ce gouvernement veut continuer à travailler de cette manière inefficace en termes de logement? Ministre du Logement et des Affaires municipales. Réfléchissons à ce que cela signifie pour l'opposition. En termes d'étalement urbain, ils ne veulent pas que les gens doivent habiter dans les communautés les plus en croissance. Pensez au. Jeunes personnes qui veulent habiter et résider dans les communautés, là où ils ont grandi. Pensez aux politiques de pas dans ma cour arrière que l'opposition continue à appuyer. Nous avons de notre côté, de cette chambre, nous sommes contre ce type de politique et nous croyons qu'il ne faut pas... Qu'il faut aider à la croissance de l'Ontario pour continuer à faire croître les entreprises, les familles, les collectivités. C'est ce genre de politique que nous allons continuer à adopter. Complémentaire, voici un autre problème avec ces municipalités sans avoir à respecter les exigences en termes d'expansion. Ce changement dans la déclaration provinciale va... Créer un enjeu sur le plan provincial si nous ne nous inquiétons pas sur le logique, alors c'est une question politique. Le gouvernement continue à encourager, encourager la politique d'acheter les terrains tout en essayant de continuer à faire profiter ces, ces, ces promoteurs. Monsieur le Président, pendant que ces terres de la ceinture de Verdun ont été offertes aux promoteurs, sans avoir eu des décisions éclairées. Alors, c'est un problème du gouvernement. Réponse. Je veux rappeler ce que ce parti défend. Ils sont contre nos mesures en termes d'agricole, parce qu'ils étaient au pouvoir. Rappelez-vous de Kathleen Ring, qui a fermé dans ma circonscription un ordre agricole qui aidait à alimenter le nord-est de l'Ontario. Rappelez-vous de cette politique. Je vais citer... De la Toronto Star qui a parlé de permis qui ont agrandi, qui ont augmenté de préférence à 27 grâce à l'accélération de ces permis. Il y a eu une augmentation de 13,6 en, entre janvier et euh, février pour l'approbation de maisons unifamiliales. C'est notre héritage et le gouvernement libéral n'a rien fait pendant 15 ans lorsqu'ils étaient au pouvoir. Intervention du président. Merci beaucoup. Prochaine question, député de barry innesville Merci, M. le Président. Question euh, au ministre associé des Transports. Euh, il euh, s'assure que nous ayons plusieurs projets pour créer plus de logements, mais euh, dans ma circonscription, 80 de ma population sont des navetteurs pour se rendre au bureau. Ils dépendent de la station Berry-Sud pour se rendre à Union Station et ensuite utiliser la CTT. Mais on continue à faire face à des délais en raison de, de plus en plus de délai d'embouteillage à, à la traversée de Davenport c'est l'une des plus l'une des traversées les plus occupées il y a les trains euh, ferroviaires mais il y a les trains du CN et du CP mais aussi de Metrolinx c'est donc un grand problème ferroviaire auquel nous faisons face est-ce que le ministre peut nous dire comment il apporte un leadership de l'espoir et vraiment des solutions sur ce plan le ministre associé des Transports. Merci, ce gouvernement en doit beaucoup à la députée de paris qui fait un excellent travail. Je suis très heureux de dire qu'il y a deux semaines, nous avons terminé une construction majeure du Davenport Diamond, un nouvel... Une, nou une nouvelle plateforme qui fait en sorte que maintenant il y a une promenade, une, un passage au-dessus des rails et les trains GO vont maintenant utiliser cette infrastructure qui diminuera les embouteillages pour l'une des intersections ferroviaires les plus occupées en Amérique du Nord. Mais il y a encore plus, Monsieur le Président. Ce passage permet aux piétons et aux cyclistes encore plus de passage pour passer au-dessus du trafic. Notre gouvernement, Monsieur le Président. Président, fait des mises à jour sur la ligne de Barrie-Go. Euh, nous nous assurons d'en de fa faire plus que l'opposition qui n'a rien fait pour les gens de barrie innesville Complémentaire. Je remercie le ministre de son travail acharné. C'est bien pour les gens de barrie innesville lorsque je parle à des gens comme Tina, Kyle, qui euh, font la navette euh, entre Barrie et, et la centre-ville de Toronto à tous les jours pour aller travailler. Monsieur le Président, il est important d'avoir les trains pour connecter les collectivités à leur travail. Ce sont des services qui sont essentiels, tout, tout particulièrement étant donné l'augmentation la, de la population prévue. Pour les années à venir, il faut mettre à niveau le réseau pour qu'il pour qu existe pour les générations à venir. On ne peut pas euh, remettre à plus tard les investissements dans le transport en commun. Nous devons livrer la marchandise sur notre engagement à offrir plus de paix d'options de, pour les navetteurs. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement élargit euh, le transport en commun go? Le ministre associé. Monsieur le Président, oui, je vais vous donner des détails si vous en voulez. Nous avons 70 milliards de dollars pour bâtir le transport en commun. Ça inclut l'expansion euh, du service régional GO. Nous avons mis des, fait des mises à jour à Rutherford. Nous allons aussi fournir de nouvelles plateformes à King City, Maple et Aurora. Dans ces stations, Metrolinx ajoute une voie supplémentaire entre Union et Aurora. Alors que nous allons enfin pouvoir voir les Leafs gagner la Coupe Stanley cette année, nos efforts ne profitent pas seulement aux usagers. En fait, l'élargissement créera 83 000 emplois dans la construction et dans la chaîne d'approvisionnement à chaque année. Les libéraux et les néo démocrates ne se sont pas occupés du transport en commun alors qu'ils le pouvaient. Ce gouvernement fait non seulement des mises en chantier, mais il améliore l'expérience partout. Député de London West, prochaine question. Merci, question au Premier ministre. Suite au geste islamophobe qui a enlevé la vie à quatre membres de la famille qui a été frappée en 2021, la province s'est rassemblée ainsi que la communauté afin d'élaborer une loi anti-islamophobie. Il a été déposé en février, mais plutôt que d'en débattre, le gouvernement a préféré l'envoyer en comité, promettant de l'examiner et de le ramener sur le plancher de la Chambre. Un an plus tard, la haine islamophobe existe encore, est encore plus présente. Pourquoi est-ce que la loi n'a pas été mise en place? Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question très bien renseignée. Nous avons eu des, des conversations à cet effet plusieurs fois et laissez-moi être clair. L'islamophobie et la haine de tout genre n'ont pas sa place en Ontario, tout particulièrement l'intimidation et la violence, que ce soit envers le culte ou la religion. Nous avons vu cette violence et cette haine au cours du mois saint du Ramadan. Nous sommes, côte à côte, avec le, nos amis de la communauté musulmane. L'une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai pris mes fonctions, c'est de visiter la mosquée de London. J'ai rencontré aussi l'ancien maire et les dirigeants de la communauté pour lutter contre l'islamophobie et s'assurer que l'Ontario soit plus accueillant pour tous. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de la communauté musulmane afin de trouver des, des solutions axées sur la communauté pour que cette communauté demeure fleurissante, dynamique et vigoureuse. Complémentaire. La communauté musulmane a déposé sa solution ici l'an passé, mais ce gouvernement a décidé de ne pas l'adopter. Le 6 juin 2023 marquera le deuxième anniversaire de la perte de la vie de la famille Alzam. La communauté a été retraumatisée la semaine dernière suite à une attaque haineuse de la mosque de, de, la mos mosquée de London. Un membre de la communauté a s'est exclamé qu'il fallait maintenant agir contre l'islamophobie et on demande au gouvernement d'adopter le projet de loi Notre famille Londonienne de, de London ici. L'opposition officielle est prête à adopter ce projet de loi. Est-ce que le premier ministre s'engagera à déposer et adopter ce projet de loi avant le 6 juin 2023? le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a agi de façon très importante en faisant des investissements essentiels pour défendre les droits de chaque personne dans la province, afin que chacun puisse pratiquer sa religion de façon sécuritaire. Mon ministère a investi aussi 40 millions de dollars pour bâtir la capacité de lutter contre le racisme et la haine. Notre gouvernement a toujours fourni les outils pour aider les forces policières et le système juridique afin de poursuivre et de condamner les crimes haineux. Nous avons aussi mis en place des mesures afin de s'attaquer au racisme dans les écoles en créant des programmes anti-haine et des programmes pour lutter contre l'islamophobie. Et toutes les formes de haine, Monsieur le Président, nous avons pris une approche intra-gouvernementale pour défendre nos partenaires de la communauté musulmane et de toutes les communautés. Merci. Prochaine question. Député d'Oxford. Merci, M. le Président. Question au ministre des Services publics et aux entreprises. Il y a des questions sur l'accès aux services publics, incluant l'accès à un permis de mariage. Il est essentiel que notre gouvernement continue à moderniser les processus afin qu'il soit plus facile d'avoir accès aux services gouvernementaux, incluant d'avoir une licence de mariage. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement travaille pour s'assurer que les services soient convenables et accessibles pour chaque Ontarien, peu importe là où ils vivent? Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député d'Oxford de sa question. Notre gouvernement comprend qu'il y a plusieurs Ontariens et Ontariennes qui font face à des obstacles lorsqu'ils en viennent à avoir accès aux services gouvernementaux. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de façon acharnée afin de moderniser l'accès à tous nos services nouveaux et mis à jour, incluant l'obtention d'une licence de mariage. Ainsi, les couples peuvent faire une demande en ligne, peu importe là où ils vivent. Nous, avons, nous offrons ces services en ligne dans six municipalités. C'est un projet pilote et ce n'est que le début. Nous voyons l'avantage de ce changement. Les gouvernements, les, les citoyens plutôt, ont un, voient un processus de demande plus simplifié. Et maintenant, ils peuvent se concentrer sur ce qui est le plus important pour eux. Nous améliorons les services partout dans la province. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Ma complémentaire est au ministre associé du Logement. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la vie des gens à Oxford. Que ce soit les nouveaux mariés qui veulent acheter une maison ou une personne ou une famille qui a, arrive à une étape différente de sa vie. Les gens font face à des défis pour trouver un logement abordable. Notre gouvernement doit continuer à livrer la marchandise sur sa promesse d'offrir des logements dans toutes les régions de la province. Est-ce que la ministre associée du logement peut expliquer comment le gouvernement s'attaque au grand manque d'offres de logements dans la province? la ministre associée des logements, du logement. Merci j'aimerais remercier l'excellent député d'Oxford pour sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille afin de s'assurer que tous les Ontariens et toutes les Ontariennes aient accès à la possibilité d'être propriétaires. En 2021, 100 000 nouvelles nou mises en chantier ont été faites pour des logements. Cette année, nous avons déjà dépassé le 96 000. Ce sont les meilleurs chiffres dans les 30 dernières années. En 2022, nous avons vu le plus de logements spécialisés avec être bâtis avec 15 000 nouvelles mises en chantier. Par notre nouveau plan, qui a été rejeté par les néo-démocrates, nous faisons déjà des changements qui acceptent l'approbation de plans pour bâtir de nouvelles, de nouveaux logements et tout en protégeant les locataires. Ici, tout le monde est au, à son poste de travail pour faire le travail. Député de Chihuahua, prochaine question. Mais à la ministre de la santé, une infirmière en congé de maladie m'a parlé. Elle, est, elle souffre d'endométriose. On l'a référée à une gynécologue du pelvis. Elle est sur une liste d'attente. Elle est clouée au lit en douleur. Lorsqu'elle a un rendez-vous, lorsqu'elle aura un rendez-vous, elle pourra attendre jusqu'à un an pour avoir sa chirurgie. On lui offre de faire la chirurgie pour 60 000 au privé, mais elle ne peut se le permettre, euh, étant donné l'inflation. Elle dit, il me semble que le gouvernement de l'Ontario devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'une infirmière expérimentée soit, demeure dans poste à l'hôpital, mais je suis clouée au lit, qu'est-ce que je peux faire? Euh... Quand est-ce que ce gouvernement financera nos hôpitaux afin que nous puissions répondre aux besoins désespérés de patients qui ont des besoins complexes tels que cette infirmière? La ministre, la députée devrait savoir que nous avons un fonds de remise chirurgicale. Nous avons investi là-dedans sur trois ans afin que les chirurgies puissent être le nombre de chirurgies faites puisse augmenter partout. C'est ce que nous faisons depuis les dernières années. Et nos retards dans les chirurgies ont maintenant diminué et est revenu au niveau pré-pandémie, mais ce n'est pas assez, nous le savons. Par le plan Votre Santé Ontario, nous avons proposé une augmentation du nombre de chirurgies planifiées régulièrement afin qu'elles puissent se produire, euh, être exécutées dans la communauté et ainsi les chirurgies complexes dont parle la députée pourront être traitées dans nos hôpitaux avec une meilleure capacité. Ainsi, nous comprenons lorsque nous avons des chirurgies de routine dans la collectivité plus près de, des gens, ça permet d'avoir une meilleure capacité dans notre réseau de la santé publique. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de...